Euh, on va vous parler aujourd'hui de TikTok. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas, alternant du Moulin Digital. Et je serai accompagné de Chantal sur ce TikTok. Oui, qui est mon acolyte en communication et vidéo, enfin surtout vidéo, justement. Bienvenue. <rire> si tu peux couper le son, s'il te plaît. Merci. Alors, TikTok. Ah oui, donc déjà pour ceux qui sont en live, euh, vous pouvez mettre vos questions dans le chat afin d'interagir avec nous, vous poser vos questions ou tout simplement réagir à ce qu'on dit. On vous invite également, pour ceux qui sont en live ou aussi euh, en présentiel, à vous, vous abonner à notre TikTok. On essaye de publier régulièrement parce que, évidemment, bah, si on se permet aujourd'hui de vous faire euh, un, un petit cours. Euh, sur TikTok, bah, on essaie de l'appliquer nous aussi derrière, euh, sur notre activité. Donc euh, on va voir euh, TikTok un peu sous toutes ses formes. D'abord on va revenir sur euh, qu'est-ce que c'est TikTok, dans l'histoire, ses chiffres, comment ça a été créé. On découvrira euh, l'application, donc on, je vous ferai une petite démo euh, avec directement mon téléphone, vous présenter comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas, ou tout simplement vous montrer quelques fonctionnalités euh, en plus. Je vous expliquerai aussi l'algorithme qui est assez important sur TikTok euh, pour que vos vidéos soient, soient mises en avant euh, au maximum. Et puis euh, ensuite on répondra à toutes vos questions euh, et on finira avec un petit échange rapide. Et si au niveau de la découverte de l'application, ça va un peu trop vite, il y a toujours évidemment le replay, le replay qui sera possible pour faire à votre rythme par la suite sur notre chaîne YouTube. Alors TikTok, ça sort d'où Alors j'ai mis un gros indice en fond vous reconnaissez le drapeau chinois. donc euh, Ça a commencé en 2014 en Chine avec l'application qui s'appelait Musical.ly. Il y en a peut-être qui connaissent, il y en a peut-être qui l'ont encore, je ne sais pas. Donc Je vois des têtes qui hochent dans le public. Je ne vous vois pas à distance, mais peut-être que c'est le cas aussi. Euh, donc À la base, c'était une appli de partage de vidéos et de musique. Euh, en 2016, il y a une application, donc toujours en Chine, qui euh, fait à peu près la même chose, mais qui prend un petit peu plus le dessus, qui s'appelle Douyin. Et en 2017, donc maintenant ça va faire du coup 5 ans, euh, Douyin devient TikTok, hein, euh, change de nom, devient TikTok à l'international, donc sort des frontières euh, des terres du milieu, et, euh, et Musicali fusionne avec TikTok. Donc voilà pour un historique très très très rapide. Euh, donc on vous propose là deux slides, donc les chiffres de TikTok dans le monde et les chiffres de TikTok sur la, sur la France. Donc en 2022, ben, euh, 1,5 milliard de personnes euh, ont euh, TikTok dans leur petit téléphone. Donc ça fait une personne sur 7, une personne sur 6 dans le monde. Euh, au niveau de l'âge moyen, euh, l'éventail est large, mais euh, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a près de la moitié de la population hein, qui se sert de TikTok, qui est entre 16 et, euh, et, et 24 ans. On s'en sert un peu plus de trois quarts d'heure par jour en moyenne. En moyenne, hein, toujours pareil. Euh, 67%, donc euh, deux tiers des personnes, se servent de TikTok. Et donc ça, euh, ça va être intéressant pour vous, j'imagine. Euh, ça leur sert à découvrir de nouveaux produits grâce à la publicité. Alors la publicité, on ne va pas le voir tout de suite. On vous invite à rester attentif à nos prochains cafés-outils, parce que ce sera l'objet de prochains cafés-outils. Mais euh, voilà, gardez en tête que deux personnes sur trois utilisent TikTok pour la publicité et découvrir de nouveaux produits. Euh, un gros tiers suit les nouvelles tendances là-dessus pour savoir un petit peu ce qui se passe, hein, connaître les actualités, quel que soit le domaine, on va le voir, hein, parce que les domaines sont, bah, sont à peu près tous euh, couverts. Et quasiment la moitié des personnes, alors après, vous voyez, il hein, faut mixer avec les, les, les, les catégories d'âge, hein, par exemple, donc là, vous avez entre 16 et 24 ans, donc 41%, euh, 41 de l'âge moyen, sont sensibles aux avis d'influenceurs sur TikTok donc, soit les influenceurs qui sont connus, soit les futurs, soit peut-être vous, ici, bientôt, ou qui nous écoutez, futurs influenceurs sur le domaine ben, que vous kiffez, que vous avez envie de faire partager. Donc, si j'ai bien compris, il y a de l'activité sur TikTok. bah oui. On se concentre un petit peu sur la, sur la France. Donc, là, pour le, la fourchette large, là, donc 16 à 64 ans. Alors, ça peut paraître un petit peu étonnant, le chiffre de 64. Euh, mais on arrive quand même à une personne sur cinq, hein, sur la population française, qui se sert de TikTok. Donc là aussi, en termes de cible, c'est intéressant à garder en tête. Euh, au mois de janvier 2021, c'est le chiffre le plus récent qu'on qu ait trouvé, il y a 15 millions d'actifs mensuels. Donc là, c'est à peu près un quart de la population. Et donc 4 millions d'actifs qui sont, qui sont actifs quotidiennement, qui tous les jours utilisent TikTok. Donc c'est quand même pas mal. Donc bref, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Euh, c'est le terrain de jeu idéal pour sa communication de marque. Et j'insiste vraiment sur l'aspect terrain de jeu. Pour moi, mais après, euh, Thomas va en parler mieux que moi. Euh, pour moi, c'est vraiment l'expression consacrée pour ce réseau social. C'est un terrain de jeu. C'est euh, un jeu avec lequel vous pouvez euh, interagir avec les gens qui sont de l'autre côté de la caméra quitte à euh, reproduire une situation comme si la personne était avec vous, et puis on va voir de quelle façon. Totalement, et puis c'est surtout un nouvel outil avec de nouveaux moyens de communiquer, et il faut les prendre en main, et il faut apprendre à les utiliser, parce que je pense que dans les années à venir, petit à petit, euh, tout le monde va s'y mettre, donc c'est maintenant, si vous voulez être euh, un petit peu des aventuriers et des prédécesseurs. Précurseur. Précurseur. Mes, mes prédécesseurs des, des, des, <rire> de ceux qui ont commencé trop tard. <rire> on vous a mis euh, deux, deux TikTokers euh, de la région. Donc on a la Drum Tourisme euh, qui publie euh, depuis un, un petit moment euh, ses, ses propres TikTok euh, qu'il réalise et qu'on a pu notamment euh, aussi euh, aller, aller former. Coucou d'ailleurs. Et, euh, et, et d'ailleurs, on voit qu'ils font, euh, font pas mal de vues en ce moment euh, sur la dernière vidéo avec les cerises. Ils sont quasiment à 10 000 vues euh, et, et les vues ne font que monter en fait. En ce moment, euh, ils sont vraiment en train de se développer sur le réseau. Donc c'est la preuve que ce n'est pas fermé. Ce n'est pas un réseau qui est fermé. Euh, vous pouvez tous euh, vous y inscrire et réussir à atteindre de, des résultats similaires. Et à côté, on a Gabriel Rip, qui est un influenceur, pour ceux qui le connaissent, euh, valentinois. Et euh, bah, il représente TikTok, euh, c'est leur égérie. Et euh, bah, quasiment un million d'abonnés dessus, euh, une publication de vidéos très régulière, je crois que c'est même journalier. Donc euh, un bel exemple qui représente Valence. Donc pour la découverte rapide de l'application, il va falloir que je me mette sur mon téléphone. Euh, mais donc Ici, il y a notre profil, Donc euh, je vous le remets si vous n'êtes pas encore abonné, il faut faire grimper ce chiffre. <rire> Et donc Je vais prendre mon téléphone pour vous faire la démo en direct. Alors, je ne sais pas si on va me voir dans le champ de la caméra, je pense pas. Peut-être que tu refasses le cadrage. Je vais me mettre là. Hop Ça, ça. On l'a pas la le live ils ont la ils le voient mon téléphone pas dans la salle <rire> bah, je, vais, je vais décrire <rire> ou alors je mets on peut pas voir ce que tu fais si je connecte ton ordi à, à attends ouais, non c'est moyen ton ordi euh, alors attends peut-être que si si si... Oh, si je mets si je mets le TikTok du, du moulin sur l'ordi à l'ordi si je le branche là, et puis j'essaye de faire ce que tu dis, et puis pas ça, si je pas ça se passe. TikTok, c'est vachement plus facile. Je sais pas, ouais. Ouais, tu peux pas, Sylvie, tu le mets là, non Je vais vous montrer sur le site. C'est ah pas ouais, pareil, ouais. mais. <rire> Alors. Donc vous pouvez aussi avoir TikTok sur votre personnel computer, PC, Mac. Donc TikTok, euh, premièrement, que ce soit sur l'application ou sur le site web, la première page sur laquelle vous allez tomber, c'est le « pour toi ». C'est la page d'accueil, c'est la page où tout se passe, c'est la page où vous allez directement tomber nez à nez avec des vidéos. Et c'est assez important parce que cette page pour toi, c'est euh, 90% de votre activité sur TikTok, ça sera sur cette page, euh, en tout cas si vous êtes euh, spectateur. Euh, vous avez un deuxième onglet, donc c'est l'onglet abonnement, où là ça va être un onglet un peu plus spécifique parce que ce sera vraiment les personnes que vous allez suivre euh, qui, vous allez tomber sur leur TikTok à eux alors que l'onglet pour toi c'est vraiment l'algorithme qui va décider pour vous euh, ce qu'il veut vous montrer en fonction bah, de vos préférences de, de comment vous regardez en fait, euh, comment vous consommez TikTok donc si vous aimez bien le foot et que vous regardez régulièrement des vidéos de foot et que vous vous arrêtez quand vous en voyez une il va vous en proposer de plus en plus voilà, j'ai juste une question, moi la première fois que je me suis mis sur TikTok euh, c'était pas du tout pour moi si vous voyez ce que je veux dire <coughs> Bah oui c'est pas adapté au début il faut un temps au robot à l'algorithme pour euh, trouver euh, ce, que, ce que vous aimez euh, malgré tout on, on constate que le robot est quand même vraiment efficace parce que en 5 10 minutes il a plus ou moins identifié quand même euh, ce que vous aimez et vous proposera des vidéos qui matchent avec euh, vos besoins enfin vos attendus. et, et comment, euh, comment je lui dis en fait ce que j'aime bah, ça va se passer de plusieurs manières on va y revenir un peu plus tard oui euh, okay. Mais grosso modo, c'est avec bah, vos likes, vos, fin, vos actions en générales euh, sur TikTok. Okay. Le troisième onglet qu'on voit, c'est l'onglet live, donc, qui est ici. Et donc cet onglet, euh, au même titre que sur Instagram, que sur LinkedIn, que sur YouTube, bah, c'est pour faire euh, des lives. Donc la petite différence que fait TikTok, c'est qu'il faut avoir 1000 abonnés pour faire ses premiers lives. Donc ça limite, en effet, et tout le monde ne peut pas forcément en faire. Et euh, c'est quand même relativement assez puissant comme outil aussi les lives sur TikTok, parce que au même titre qu'un TikTok, les lives vont se retrouver dans la page des pourtois entre deux TikTok. Et s'il est intéressant, si vous arrivez à capter euh, à capter euh, bah, le, le public, vous pouvez vous retrouver très vite avec euh, 1000, 2000 viewers en fait, qui, qui cliquent euh, sans trop savoir pourquoi, mais c'est tombé devant eux et, et donc ils, ils vont s'intéresser à votre live. C'est un outil également à disposition que vous pouvez utiliser euh, si vous avez les, les 1000 abonnés. Alors, comment je sors de là voilà. euh, Alors Je ne sais pas si j'ai le screenshot. Non, je ne les ai pas. Je, alors, je ne vais pas vous, pouvoir vous présenter euh, l'outil de création, mais il est vraiment complet. Je vous invite à vous y rendre euh, si vous êtes, euh, si vous avez votre téléphone et TikTok installé, à vous rendre euh, sur euh, l'outil de création de TikTok. Donc, c'est le petit plus euh, qui, qui permet donc de créer vos propres TikTok. Vous allez pouvoir sur l'application directement filmer. c'est ce bouton-là, en fait, si vous voulez. Donc là, il y a un filtre. Mais c'est ce bouton-là et ça va vous amener sur l'outil de création. Donc vous allez pouvoir filmer directement sur TikTok. Vous allez pouvoir régler la vitesse de vos TikTok. Donc euh, si vous voulez qu'ils soient au ralenti, à vitesse normale ou accélérée. Vous allez pouvoir régler la durée d'enregistrement de votre TikTok. Et ça c'est un critère assez important, c'est la première chose à penser. C'est ce que combien de temps vous voulez que dure votre TikTok. Parce que si vous voulez qu'il dure plus de 15 secondes et que vous avez oublié de toucher ce critère, euh, vous allez devoir recommencer votre TikTok. Vous ne pourrez pas plus tard... Si vous avez commencé à filmer, rallongez cette durée. Donc, pensez bien à la sélectionner en tout premier. Vous allez pouvoir euh, ajouter des filtres euh, colorimétriques euh, sur vous. Vous allez pouvoir euh, mettre des, des effets. Donc, ça, c'est une caractéristique principale de TikTok. Il y a beaucoup d'effets euh, de toutes sortes, que ce soit des jeux euh, comme sur Snapchat, des lenses. Euh non, c'est pas des lenses. Des lents euh, avec des cornes, une langue. Donc, euh, je vous invite pareil à passer un peu de temps sur cette page, à regarder un peu ce qui se fait aussi. Hein. TikTok, c'est aussi regarder des TikTok pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Euh, et il y a un nombre d'outils incalculables et il faut y passer du temps dessus pour, euh, pour apprendre à les utiliser. Euh, juste, pardon, pour la durée d'enregistrement, est-ce que, par exemple, quand on n'est pas sûr on met, on met par défaut à 3 minutes, comme ça, après on coupe, comme ça on garde que ce qu'on veut, ou est-ce que c'est moyen Alors, on privilégie quand même généralement le format 60 secondes, parce que au delà euh, vous risquez de perdre votre viewer. Donc, euh, vu que c'est important, le, la durée de, de le watch time de votre vidéo, euh, si vous commencez à faire un TikTok trop long, ça, il risque de moins bien marcher, donc je vous invite à choisir 60 secondes, comme ça vous êtes sûr que vous ne dépassez pas, et qu'il bah, qu n'en sera que plus efficace. Ok, et alors j'insiste un peu quand même, euh, si, si j'ai quand même ce que j'ai à dire, ça dure 3 minutes en tout, qu'est-ce que, si ouais, je peux pas couper, qu Qu'est-ce il vaut mieux que je fasse des épisodes, il vaut mieux que je... Ouais. Et bah exactement, sur TikTok, euh, quelque chose s'est développé, parce qu'avant il n'y avait pas les 3 minutes, euh, on était limité à 60 secondes, et donc les TikTokers ont commencé à faire en fait leurs vidéos en plusieurs parties et se sont rendus compte que ça marchait bien parce que justement, euh, regarder un contenu de 3 minutes, des fois ça peut paraître lourd. Alors que regarder 3 vidéos d'une minute, ça paraît vachement plus léger d'un seul coup. Okay. Donc vous pouvez faire des parties et ensuite, tout simplement, bah, votre vidéo elle va se retrouver dans les commentaires. Votre partie 2 va se retrouver dans les commentaires de votre partie 1. Et du coup, vos viewers vont automatiquement bah, cliquer dessus pour pouvoir la visionner. J'avais une question Totalement. C'est dans les bonnes pratiques, mais totalement, c'était une bonne remarque. Alors, on, ouais, on reformule la question. On a un tips dans la dans la salle <rire> au sujet du fait qu'on euh, conseille vivement euh, de filmer via TikTok, pas d'enregistrer séparément et ensuite d'importer dans TikTok hein, pour avoir plus de vues, c'est ça, hein, par rapport à l'algorithme. Après, c'est un peu logique, quoi. Hein, TikTok, il veut qu'on utilise TikTok. Donc, voilà. Euh, Ah bah, l'outil de création justement, voilà, si j'avais conservé mes, mes screens. Donc sur TikTok, euh, la, la caractéristique principale, et je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est la musique. Euh, la, la musique a une place hyper importante sur TikTok, euh, parce qu'elle va jouer dans le référencement en fait. Ça veut dire que TikTok intègre une euh, liste de musique directement euh, dans la, son application que vous pouvez utiliser qui est libre de droit, du coup, ils ont acheté les droits, et des musiques qui sont en plus euh, bah, récentes, qu'on qu va pouvoir retrouver sur Spotify, qui en temps normal, euh, sur YouTube, vous n'auriez pas pu l'utiliser, bah, TikTok, vous aurez le droit. Et ça, c'est un atout euh, vraiment pratique, euh, d'autant plus que, quand vous faites un TikTok, vous avez le son en bas, utilisé, qui est affiché, et si vous cliquez sur le son, en fait, tous les TikTok qui ont utilisé ce son-là, vont être affichés. C'est-à-dire que si votre TikTok a utilisé ce son et qu'en plus il a bien marché, il a fait des vues, il a fait des j'aime, du partage, il va être tout en haut de cette liste et donc il sera encore plus vu par les personnes qui vont vouloir euh, bah, regarder ce qui se fait sur ce son-là, s'ils l'ont bien aimé par exemple. Donc je vous invite aussi à, lorsque vous avez créé votre premier TikTok, bah, regardez quelles sont les musiques du moment, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui est écouté, et essayer de voir si ça colle avec ce que vous faites. Et et l'utiliser. Et, et c'est vraiment son au sens large parce qu'il y a des musiques, mais aussi y a des bruitages. Il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément de la musique, qui peuvent aussi donner quelque chose d'intéressant à, à votre vidéo. Hein, ça peut être d'autres des, des, des, types de, de, de bruits que quelque chose qui soit pas forcément euh, euh, une musique actuelle. Ça peut être juste quelque chose qui accompagne par exemple le pas d'un animal sans que ça soit, euh, je sais pas, Drake. Et eh ben, en fait, euh, direct. Ah, on n'entend pas Alors on a une question, c'est euh, comment euh, savoir quelles sont les musiques euh, qui fonctionnent bien sans euh, avoir à forcément regarder euh, tous les TikTok euh, ben, En fait, directement dans, dans cet onglet de pour sélectionner votre musique, donc euh, avec le Ajouter un son qui est en haut, euh, vous avez à voir les, justement le TikTok qui vous affiche les sons du moment qui sont vraiment utilisés. Donc là, c'est pas euh, ce qui est aimé, c'est ce qui est utilisé. Et, euh, si bah, si en fait, directement dans ce onglet en fait, pour sélectionner en votre musique, donc de plein de catégories, on voit par exemple instrumental et, et bandes originales, électronique, hip-hop, jazz, rock, RB. Donc vous avez, vous avez du choix. Et est-ce que c'est une bonne pratique de laisser TikTok choisir pour nous Parce que par exemple, si je, quand il m'est arrivé de, de faire un TikTok et il, et il me propose un morceau. Et en plus, il, il cale les... le rythme du morceau avec ce qui se passe dans l'image. Je le laisse faire ou... Vous pouvez. Après, euh, vous pouvez aussi changer la musique. Et il y a ce onglet, justement, comme l'explique Chantal, euh, sur TikTok, il, il propose de synchroniser automatiquement vos vidéos, vos, enfin votre image en tout cas, avec la musique. Donc euh, pareil, c'est un, un robot qui travaille, qui voit à quel moment il euh, y a un petit... Euh, un petit euh, boom euh, dans, dans, le, dans la musique et donc va voilà, tout simplement passer au plan suivant au même moment et donc ça va faire un effet un peu plus rythmé et dynamique. Euh, donc TikTok, euh, c'est un outil qu'on utilise, on va pas l'utiliser sans son. Pour revenir au Café outil du mois dernier où justement je disais que de plus en plus de vidéos étaient regardées sans le son, bah TikTok a cassé les codes, c'est tout l'inverse. On ne regarde pas TikTok sans le son, c'est avec le son, donc c'est dans les moments où on est chez nous, dans un transport, euh, en tout cas quand on est au calme, parce que sinon bah c'est pas pratique. Et euh, malgré tout, même si euh, ça s'écoute avec le son, bah, ils ont rajouté récemment euh, la, la possibilité de sous-titrer directement dans l'application. Donc ça pareil, c'est un point ultra positif, parce que euh, vous allez pouvoir vraiment avoir cet outil qui est intégré à votre TikTok, et pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes, bah c'est super quoi parce que vous touchez tout public. Voilà. Mais donc, cet algorithme, au final, que je vous parle depuis tout à l'heure, on va vraiment euh, y plonger dedans parce que c'est une grosse partie en fait, de TikTok, vraiment et il faut prendre le temps de le comprendre pour essayer bah, un maximum de lui faire plaisir pour que notre vidéo touche... touche les, les, je sais pas comment la dire. La cible qu'on veut. Donc Lorsque vous faites votre TikTok, donc, vous êtes dans l'outil de création, vous avez fini votre TikTok, vous avez mis vos plans, votre musique, vos effets, votre sous-titrage, votre voix off, vous avez utilisé tous les outils parce que vous voulez optimiser un maximum, parce que TikTok aime ça, quand vous utilisez ces outils. Donc votre vidéo, il va la pousser. Cette vidéo va être analysée dans un second temps, une fois que vous l'avez publiée, va être analysée, savoir si il euh, n'y bah, a pas des actions dangereuses qui s'y passent dedans, savoir s'il n'y euh, a pas des choses à censurer, voire carrément devoir la supprimer. Une fois que cette analyse a été faite, il va distribuer à un petit échantillon de personnes votre vidéo. Si ces personnes, lorsqu'elles voient votre vidéo, la regardent entièrement, la like, mettent un commentaire, la partagent, eh ben, il va encore plus la booster, il va diffuser encore plus de personnes. Au contraire, si les personnes ne la regardent pas entièrement, la, la, la, la passe très vite, ne font aucune action, bah là, votre vidéo, petit à petit, elle va finir par ne plus faire de vues parce que TikTok va comprendre, l'algorithme va comprendre que votre TikTok n'intéresse pas. Et donc, vous allez rester bloqué des fois à 5, 10 vues, ça arrive. Hein. Donc, il y a une sorte de fonction de, de prototypage interne, un échantillonnage, il y a des cobayes. Voilà, c'est à eux qu'on s'adresse au départ et ensuite c'est démultiplié euh, au plus grand nombre. Je vais vous montrer un petit peu euh, quels sont les types d'interactions euh, qui peuvent booster votre vidéo, justement parce qu'il y a un classement d'interactions qui rapporte plus ou moins de points pour que votre vidéo soit bah, plus ou moins poussée. Donc, euh, ben, le premier, on va dire celui qui est le plus intéressant, c'est capter vraiment votre, euh, votre auditeur pour qu'il regarde la vidéo une fois, voire deux fois, voire trois fois. Plus il regarde votre TikTok, plus euh, il va gagner, le TikTok va gagner de points et donc être mis en avant. Et pour ça, il y a une technique toute simple, et pour ceux qui ont vu euh, nos, nos derniers TikTok qu'on a pu faire, dont celui qu'on a également diffusé sur notre Instagram, j'ai fait euh, ce qu'on appelle une boucle. Ça veut dire que j'ai terminé mon TikTok par une phrase qui se... Reprenez dans le début de mon TikTok. Je ne sais pas si c'est très clair. Et donc ça, c'est bien parce que justement, les gens ne voient peut-être pas forcément que le TikTok euh, a repris depuis le début, et donc on gagne une deuxième vue. Et ça, il, TikTok aime. Ça permet de, de regarder plusieurs fois. Ensuite, euh, ce qui rapporte aussi beaucoup de points, euh, c'est le taux d'achèvement. Autrement dit, bah, le, le watch time, euh, combien de temps euh, votre TikTok a, été, TikTok a été visionné Est-ce qu'il a été vu entièrement aux trois quarts La moitié Ou pas du tout euh, Juste une seconde et ça a été swipe Donc, Pareil, il faut essayer d'avoir un rythme assez dynamique et intéressant pour euh, bah, les amener jusqu'au bout de la vidéo. Euh, ce que vous pouvez faire, c'est dire euh, « Restez jusqu'à la fin, il y a quelque chose d'intéressant. » Ça, ça marche bien. Ensuite, euh, le troisième point, Point, c'est le partage. Donc, euh, tout simplement sur TikTok, vous avez cette petite flèche de partage euh, qui permet de l'envoyer sur euh, bah, Snapchat, Instagram, euh, Facebook, euh, Messenger. Enfin, Pour le coup, il vous propose un peu toutes les solutions de partage. Et euh, plus il y a de partage, plus votre vidéo euh, sera poussée. Et alors, quelque chose qui est très drôle et qui a été découvert il euh, y a un petit moment maintenant, mais qui marche bien, euh, les TikTokers se sont rendu compte qu'en fait, vous pouvez appuyer sur le bouton partage. Il y a ensuite un bouton Copier le lien, donc, euh, juste pour pouvoir le partager euh, en faisant des copier-coller. Et même si vous le collez nulle part, ce lien, vu que vous avez cliqué sur Copier le lien, bah, en fait il considère que c'est un partage. Donc du coup, bah, votre vidéo prend beaucoup de points et euh, va être partagée. Donc ce que font les TikTokers, c'est euh, sur euh, copier le lien pour m'aider. Et ça, pareil, ça marche bien. Ensuite, vous avez les commentaires. Et euh, bah, ça, c'est le plus dur, parce que ça veut dire que votre public euh, prend le temps de vous laisser un petit message, n'est pas dans une démarche de euh, « je veux juste regarder », non, non, il va vraiment vouloir commenter. Et malheureusement, ça ne rapporte que quatre petits points. Donc, ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais on prend toujours. Et enfin, les likes, qui bah, forcément, euh, c'est le plus courant, c'est l'action la plus commune, mais donc du coup, forcément, elle rapporte euh, peu de points. Donc, votre objectif à vous, c'est de réussir à réunir ces cinq conditions et plus vous en faites, plus vous en obtenez, plus votre TikTok risque de faire le million de vues. Parce que c'est possible. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou dans le chat Non Oui Et plus vous en faites, plus vous en obtenez, plus votre TikTok risque de faire le million de vues. Tu, tu la reformules. Ouais. Alors, en gros, est-ce que le nombre de vues est important pour... Euh, est-ce qu'il est décisif Est-ce qu'il est engageant Est-ce qu'il est qu Est-ce euh, est qu suscite une conversion, forcément, c'est ça, au niveau de, du, de la, du tunnel euh, d'achat C'est ça ouais, Est-ce -ce est qu'il y a une influence Ah, oui. Oui. Est-ce qu'on... Oui, alors du coup, quel est le, merci, quel est le rapport qualité-quantité hein, du nombre de vues par rapport à, à ce qu'on souhaite obtenir du du ou de la cliente Eh ben, Je pense que TikTok, c'est pas un outil qui est là pour vendre, c'est un outil qui est là pour euh, améliorer l'image de votre marque, de votre produit, le faire connaître. Donc vous n'allez pas forcément avoir de la conversion, par contre vous allez apporter énormément de visibilité à votre produit et vous allez pouvoir le faire aimer et c'est un critère qui est important pour vendre derrière. Donc, c'est lié, mais le, ce n'est pas ce qu'on va chercher principalement. En tout cas, quand on publie des TikTok, vraiment, euh, qu'on gère son compte, etc., bien sûr, si on commence à s'orienter du côté publicitaire, où là, on va pouvoir cibler un public particulier, là, il y aura en effet plus de conversions. Mais là, ce qu'on vous parle, c'est vraiment, je gère un compte TikTok, euh, en publiant régulièrement des TikTok qui ne sont pas sponsorisés, et le but, c'est essayer de se démarquer euh, pour bah, toucher un maximum de personnes euh, grâce à ça. Après, j'ai envie de dire, on en avait parlé au moment de quand on était à la Drôme Tourisme. Euh, pensez aussi, souvenez-vous des chiffres qu'on vous a donnés sur euh, qui est sur TikTok, à quel moment de la journée et qui est décisionnaire. Donc d'un côté, je vais prendre un cadre classique familial, il y a généralement plutôt les parents qui tiennent le cordon de la bourse mais les enfants, ils n'y sont pas pour rien dedans. Hein. C'est-à-dire que les enfants ou les adultes, c'est parfois eux qui décident ou qui influencent fortement euh, comment la bourse est plus ou moins ouverte pour tel ou tel achat ou telle ou telle euh, euh, tendance ou tel ou tel type de produit. Donc, euh, ça, moi, je trouve que c'est une façon euh, détournée, pas dans un sens négatif, mais une autre, une autre corde à son arc pour Parler de son produit, parler de soi aussi, hein, parce que enfin, on va en parler, je pense, un petit peu après, il y tout un il y a tout, un, y a tout un, un pan qui a rapport au storytelling. Hein, on se montre soi, ou alors on montre là où on est. Bien sûr, ce n'est pas le produit. Mais c'est tout ce qu'il y a, toute l'histoire qu'il y a autour du produit, et la façon de le raconter. Euh, est-ce qu'on le fait avec un ton particulier Est-ce qu'on le fait dans un lieu particulier Est-ce qu'on séduit telle ou telle cible Ou est-ce qu'on passe par quelqu'un d'autre pour passer à une autre personne enfin, Et c'est pour ça que c'est vraiment un terrain de jeu. Hein, c'est vraiment le, le, le jeu en tant que tel. On, on, on contourne, ou c'est comme un conte un petit peu. Hein, on, on prend des chemins détournés pour arriver là où on veut aller. Et l'air de rien, ça, ça a plus d'impact que dire achète-moi ça. Alors, du, je, je reformule peut-être un pardon. Donc quand on a un compte professionnel, il euh, y a moyen de voir euh, de, au niveau des statistiques, de qualifier son audience. Si ce sont plutôt des hommes, plutôt des femmes, à, quel, à quelle heure. Et il faut payer un petit peu. Beaucoup. Non, non, le pays aussi, savoir... Ah le pays, pardon. Donc il ne faut pas payer. Pardon. Ok, donc euh, le genre, le l'heure, les pics de vues selon euh, les 24 heures de la journée et leur zone géographique. Et sûrement l'âge aussi, je pense. L'âge aussi, oui. Enfin, C'est les analytics, en fait. Euh... Vous, avez, vous avez toute une partie analytics sur TikTok au même titre que sur Facebook, que sur euh, YouTube, euh, LinkedIn, Insta, enfin plus ou moins partout TikTok là également, et donc ça permet de voir si vous, bah, votre public euh, qui regarde vos TikTok, c'est celui que vous ciblez, vous, pour essayer de vendre. Donc, euh, sur les bonnes pratiques, pour, euh, pour utiliser TikTok, bah, comme on, euh, on nous disait tout à l'heure euh, en présentiel, il faut filmer directement sur l'appli. C'est TikTok préfère, parce que... Bah, comme on a dit, euh, plus vous l'utilisez, plus vous utilisez ces outils, ces fonctionnalités, ce qui m'a à disposition, plus il aime, et donc il est plus susceptible aussi de pousser un peu plus votre vidéo, même si elle marche pas trop, parce que bah, vous lui aurez fait plaisir, c'est du donnant donnant. Il y a aussi les hashtags, les hashtags euh, qu'on utilise sur tous les réseaux sociaux, bah, ils marchent aussi sur TikTok, et ils sont même, euh, il y a même des hashtags bien particuliers sur TikTok à utiliser. Euh, on, vous les, on vous donnera juste après, on a une slide où on, les a, on a listé un peu les meilleurs. Et ce qui est pratique, c'est que par rapport aux autres réseaux sociaux, TikTok vous dit le hashtag euh, s'il fonctionne ou pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir le nombre de TikTok qui utilisent ce hashtag, le nombre de personnes qui regardent ce hashtag. Et ça, c'est plus trop pratique parce que ça évite de mettre des hashtags euh, qui, qui mèneront à rien. Quoi. Donc, par exemple, on vous le montrera après. Ensuite utilisez les fonctionnalités TikTok. Donc ça c'est ce que je vous disais, il y a les, le, les sous-titres, il y a le texte, il y a les effets, les filtres. Donc ça euh, il faut y aller, n'hésitez hein, pas. Euh, plutôt que faire vos démontages euh, sur votre ordinateur ou sur un autre logiciel de montage, montez sur TikTok au maximum, utilisez les fonctionnalités, les outils qu'ils vous donnent, votre vidéo votre vidéo sera, euh, sera un peu plus boostée également. Alors que si vous ne le faites pas, bah, il risque d'être distribué à un, un tout petit peu de personnes et il y a peu de chances que derrière, elle explose. Euh, nous, au Moulin, on a, on a pu en faire les frais. Euh, J'avais monté une vidéo entièrement sur euh, Premiere Pro et euh, elle est restée bloquée euh, à 5 vues, 10 vues, il me semble. Donc, euh, donc voilà, utilisez au maximum les outils euh, pour être poussé. On peut mettre des liens dans les... euh, Alors... Pour les liens, généralement, c'est dans le profil, en fait. Dans son profil, on va mettre le lien, et dans la vidéo, on va dire bah, « lien sur, dans, mon, dans mon profil ». Oui, voilà, c'est ça. Oui, plus ou moins. Bah, après, les deux sont, sont quand même très liés, et on n'a volontairement pas voulu faire le lien, parce qu'on estime que... C'est La frontière est proche et en même temps c'est deux réseaux différents et les codes sont pas forcément les mêmes sur le public en tout cas. Donc euh, on n'a pas fait le lien mais euh, on aura un café outil euh, Instagram euh, c en décembre. Ouais c'est ça. Où euh, justement bah, on pourra en parler. Euh... TikTok et on peut le faire mais ça va Donc donc ouais. En fait, parce que le moment, elle a pas les mêmes droits en fait derrière le de, de droit d'usage, ah, surtout en fait, sur les les musiques libres de droits, parce que les droits ont été réachetés par, par la plateforme. Donc en fait, en gros, hein, Alors, pour résumer ce qu'ils viennent de se dire, donc on est revenu un petit peu sur le fait d'insister sur le fait de de, de filmer via l'appli même si on a envie de faire la même vidéo sur plusieurs supports, et ben, il vaut mieux quand même hein, utiliser à chaque fois. Alors après, on se débrouille parce que le temps passe et on ne peut pas revenir en arrière pour refilmer la même chose. Mais voilà. Donc en gros, les réseaux sociaux, c'est des gros jaloux, vous n'utilisez que eux. Hein, voilà. Gardez ça en tête, en fait. Alors après, euh, quitte à parlé d'Instagram et justement les, les Reels. Euh, je vous donne en bonne pratique de filmer sur l'appli, mais si vous voulez faire euh, un TikTok et un Reels, bah forcément, filmer avec votre caméra de téléphone, comme ça vous aurez votre rush que vous pourrez, donc le rush et votre vidéo, vous allez pouvoir monter une fois sur TikTok et la remonter du coup sur Insta, et vous aurez une vidéo plus ou moins similaire euh, sans, sans bah, avoir ce problème justement de, de réupload. Donc euh, si votre vidéo euh, est par contre destinée qu'à TikTok, filmer sur TikTok c'est mieux. Euh, donc une autre bonne pratique c'est de publier régulièrement, ça, TikTok, il aime bien. Si vous publiez tous les jours, euh, c'est parfait pour lui. Si c'est tous les deux jours, ça va. Si, si c'est une fois par semaine, euh, ou une fois toutes les deux semaines, ou une fois par mois, votre vidéo, elle ne sera, sera pas boostée, elle ne sera pas mise en avant. Et euh, il peut même euh, se passer un effet qui a été appelé, je crois, le ghosting. Euh, donc en gros, c'est tout simplement que votre vidéo ne sera pas poussée du tout. Donc il va la montrer à quatre personnes. Votre vidéo va faire euh, quatre vues et elle ne bougera plus du tout. Et donc ça, c'est parce que vous bah, vous n'avez pas publié assez euh, régulièrement, donc là il va falloir relancer le train petit à petit, vous allez faire euh, peut-être 5-6 vidéos qui ne vont pas faire de vue. et puis ça va petit à petit reprendre parce que l'algorithme aura compris que bah, vous êtes en train de, de vous relancer activement sur le réseau. Il y a aussi les, des heures de publication. Donc euh, sur les heures de publication, ce qu'on a pu remarquer qui marche bien, hein, c'est fin de journée, parce que justement c'est à peu près ce moment où tout le monde va utiliser TikTok, vu que euh, bah, pour les plus jeunes, ils ne seront plus à l'école, euh, pour les adultes, euh, ils sont en train de quitter le travail, ils viennent d'arriver à la maison, donc ils vont euh, commencer à peut-être lancer TikTok. Donc c'est des heures où en tout cas il y a une activité un peu plus euh, intéressante, et donc si vous voulez publier et voir votre TikTok exploser, bah, c'est ce moment-là, parce que votre échantillon qui va être euh, proposé sera donner à, une plus, à un plus gros échantillon tout simplement et donc est plus susceptible de décoller donc pareil pour les lives alors du coup c'est encore mieux pour les lives ça marche de la même manière si vous voulez faire euh, enfin, avoir beaucoup du ouvert sur votre live il euh, faut le faire en fin de journée ou euh, début de journée aussi également parce que dans les transports en commun euh, on consomme du TikTok au même titre qu'on consomme du Instagram donc euh, début de journée ça peut être intéressant aussi après je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer. Et vous, voyez, vous verrez en fonction de votre public, en fait, euh, à quelle heure ça, ça marche le mieux. Parce que, euh, ce qu'on peut faire, est-ce que quand on fait une vidéo TikTok, est-ce qu'on est obligé de publier tout de suite Alors non, vous pouvez vous la mettre dans les brouillons. Ah. Donc, par exemple, vous pouvez préparer votre TikTok le matin à 8h, le laisser dans vos brouillons, et puis, euh, je ne sais pas, moi, arriver 18 19h, vous rendez sur TikTok dans vos brouillons, et vous aurez juste à la publier, ça vous prendra 30 secondes, et puis euh, à 18h au moins, elle sera publiée. Moi, je trouve ça super rassurant, justement, parce que pour ceux qui ont peut-être peur aussi de faire, eh ben, vous jouez avec, vous essayez tous les filtres et tout, vous faites tous les trucs, et puis vous ne publiez pas, mais au moins, vous aurez essayé, vous aurez découvert, et vous publiez ou pas. Une question Ah des outils de Des outils de publication de, de programmation et de planification, et eh ben, je ne sais pas. À ma connaissance, il n'y en a pas. D'un autre côté avec les brouillons, euh, on peut se dire que euh, c'est vraiment rapide à publier un brouillon. Hein. Si vous avez bien préparé votre TikTok, il peut y avoir déjà la, la description de mise. Euh, donc en fait, vous allez aller dans votre brouillon, sélectionner votre TikTok, faire publier et, et il se met tout seul en vraiment 10 secondes chrono, ça peut être fait. Ouais, L'idée c'est plutôt euh, quand on gère un peu du community management pour son entreprise, c'est de dire une fois par semaine, je prépare, je prépare mon contenu pour différentes plateformes, notamment TikTok, ça l'intégrer dedans comme pratique et, euh, et, et planifier. Mais du coup, ouais, c'est plus de l'instantané du coup. Ouais, je vais dire. Je, je... J'ai l'impression que globalement, au niveau du contenu, c'est euh, être là au bon moment euh, et, et partager au moment où on le fait. Mais, bon, mais effectivement, hein, le, le fait de garder en brouillon, au chaud, euh, pour un autre moment, après, je, ça garde... Il euh, y, y a une durée euh, de... Non. Non, il non, n'y non, a pas de durée de brouillon. Voilà. Il n'y a pas de notion de planification pour... c est c est la suite le, Si, y, y, y a un truc qui est ou... programmé, c'est pour les lives. Oui. Normalement, il soit on peut mettre un chrono une vidéo pour prévenir à quelle heure on fait un live soit quand tu veux lancer le live je n'ai pas testé encore mais je crois qu'on peut programmer euh, le live je crois que c'est la seule fonctionnalité qu'il y a et peut-être pas pour les vidéos ah. sur les lives on est assez mal enseigné vu qu'il faut avoir 1000 abonnés, euh, c'est pas accessible même pour nous donc euh... moi mais après ça, je l'utilise plus trop les lives et je sais, crois qu'il y a une rubrique pour euh, programme enfin je regarde tout à l'heure mais je crois qu'il y a ça je suis pas sûr article du 27 mai 2022 avec coup de suite, later et d'autres et d'autres applis je pense, mais ça a priori c'est possible maintenant. Après je ne sais pas si c'est sur les comptes gratuits ou les comptes payants, mais pour TikTok c'est possible. C'est tout récent. Ouais, on a des questions autour de tout ce qui a rapport avec le ah, avec la planification, pardon. Dernière bonne pratique, bah, choisissez une bonne musique. Euh, on a le concept de trend sur TikTok. Donc c'est un peu ce qui. Comment dire Quelque chose a bien marché, donc tout le monde va se mettre à le faire, et on pourrait se dire que bah, du coup euh, c'est un peu bête. Je vais pas suivre euh, la tendance parce que sinon euh, ma vidéo va être noyée vu que tout le monde le fait. Sauf que bah, en fait sur TikTok les gens aiment vraiment voir plusieurs fois la même chose faite par des personnes différentes. Donc Regardez ce qui se fait sur le moment, sur les trends, euh, parce que bah, vous pouvez peut-être vous, vous en resservir pour euh, bah, promouvoir votre produit ou votre marque. Donc On revient euh, sur les hashtags qu'on vous parlait euh, tout à l'heure. Donc euh, bah, Comme euh, on peut voir sur, euh, sur le téléphone, euh, vous avez donc le hashtag, il vous en propose plusieurs. Donc Vous commencez à noter un début de hashtag, il vous en propose plusieurs. Et juste à côté, bah, vous avez euh, celui qui, qui marche le mieux. Donc Par exemple, on voit que Katz... Of TikTok euh, fait plus de vues que le simple hashtag cats. Donc ça peut être intéressant de, de regarder un petit peu avant de quand vous faites en, votre sélection de, de hashtags, ça peut être intéressant justement de bah, voir lesquels euh, lesquels font plus de vues pour euh, bah, être susceptible de d'être plus pertinent. Oui, donc un... en compte, ceux que tu utilises aussi parce que sur euh, sur Insta par exemple. Le piège, c'est que quand ils te proposent la liste, ils te mettent d'abord ceux que tu utilises toi le plus ou récemment, et ils te mettent en dessous, il faut scroller pour pouvoir voir justement ceux qui sont efficaces ou pas. Est-ce que là, sur l'appli, la, la ils mettent que les, les tops et pas ceux que tu utilises Alors, euh, le tout premier, ça sera le hashtag qu'on a commencé à taper. Par exemple, là, on voit que ça a été tapé hashtag 4 en haut, donc il va proposer hashtag 4 en premier. Mais dessous, par contre, ça sera les, les tops généralement. Non, non, okay. Il ouais, n'y non, non, a, a pas la petite horloge ouais. récente, etc. Mais là, donc, là le, le K, ça veut dire 1000, M, c'est millions, et B, c'est milliards, quand même. Donc, euh, 1,4, c'est 132 milliards. Quoi. The world. Euh, on vous a mis également, euh, donc, euh, évidemment, vous pourrez retrouver euh, après le, ce café outil, bah, vous aurez accès normalement au, euh, à la présentation, donc, vous vous pourrez retrouver les hashtags qu'on vous, qu vous a listés. Mais donc, euh, voilà, les hashtags généraux, c'est ceux qui sont vraiment utilisés euh, par, la, par la communauté. Le FYP, donc For Your Page, l'équivalent du Pour Toi, la première page que je vous parlais, c'est euh, le hashtag le plus populaire de TikTok. Il a, je ne sais plus combien de milliards de vues, si quelqu'un peut aller vérifier. <rire> Voilà, donc euh, FYP, euh, on a le PRT, c'est la version française, hein, c'est pour toi. Il y a le viral qui marche bien. Euh, et puis ensuite, bah, il y a en fonction des catégories, donc la visibilité, le quotidien, le voyage, les arts, la cuisine. Et encore une fois, bah, amusez-vous à tester différents hashtags et à voir lesquels font des vues, lesquels n'en font pas. Mais euh, généralement, on trouve toujours plus ou moins son bonheur, justement parce qu'ils vous proposent, les meilleurs TikTok, en fond, enfin les meilleurs hashtags en fonction de votre début de recherche. Donc ça c'est pratique. Alors pour, pour voir justement la liste des hashtags, juste il faut quand même commencer à vouloir publier, et même si vous publiez pas c'est pas grave, hein, vous mettez une vidéo n'importe laquelle, et puis vous, vous mettez un commentaire, et là vous tapez votre hashtag, et puis après vous effacez si vous voulez pas mettre ça mais sinon on peut pas voir le hashtag là, la liste des hashtags oui. euh, suggérés Là c'est le hashtag que tu mets sur la vidéo Oui. Donc il y en a qu'un on donc peut en mettre, en, en mettre plusieurs. On peut en mettre plusieurs. Là nous on en a mis un pour vous montrer oui. euh, le, comment ça l'interface se présente, mais on peut en mettre plusieurs. Après, ce qu'il faut euh, se rendre compte, c'est que TikTok, euh, pour ceux qui se sont déjà rendus dessus, donc la vidéo prend tout votre euh, tout l'écran de votre smartphone, et donc du coup forcément, bah, les informations, donc la description, le bouton j'aime, partager, tout ça, bah, c'est sur votre vidéo également. Si vous faites une description trop longue, euh, elle risque de manger votre vidéo et donc euh, votre vidéo va, va être moins vue. Donc on, sur TikTok, on favorise des descriptions très courtes avec ben, un maximum 2 à 3 hashtags. Euh, Peut-être identifier une personne et on se contente de ça. De toute façon, c'est limité, non Il n'y a pas un truc du genre 160 ou 200 caractères maximum possible, je, je, je, je crois veux que c'est limité de toute façon. Donc De toute façon, vous ne pouvez pas trop longue, il euh, ça raccourcit, il faut cliquer sur euh, montrer plus ou voir la suite et ça affiche après le reste de la description. Ah ouais, C'est une nouvelle fonctionnalité ça. Ok, donc une nouvelle fonctionnalité mais du coup qui et rajoute tout. plus de... Ouais. En fait on peut plus rajouter de... plus d'hashtags parce que j'ai un certain, ils en rajoutent plein ouais. et après il faut juste voir euh, plus et pas ça indique euh, toute la description. Ok, merci. En termes de positionnement, par exemple le moulin digital qui n'a pas de produit à vendre, c'est quoi sa posture je vais, je vais installer TikTok, je vais aller voir. Mais c'est quoi votre, votre posture, le discours que vous voulez tenir et qu'est-ce que vous voulez promouvoir au-delà du fait d'avoir des abonnés en plus et ben Nous, en fait, on, vu qu'on est une association qui va venir aider les professionnels, ben on va donner des petits tips en 60 secondes. Euh, des outils pratiques pour justement bah, continuer d'aider les professionnels, mais sur un format un peu différent, qui euh, bah, sera le format euh, 60 secondes ultra rapide, où on n'apprend on pas forcément à utiliser l'outil, on vous le présente, pourquoi il serait pratique pour vous, et si vous voulez en savoir plus, bah, soit on a un café outil qui est déjà existant, et vous pouvez aller le voir, soit bah, vous, de votre côté, vous, euh, vous pouvez aller vous renseigner, et essayer de le prendre en main. Ensuite, on a Quand vous Envoyer les gens vers un café outil préexistant, vous annoncez le lien, vous dites allez voir sur. Euh, ou allez voir dans la bio. Enfin, vous faites. Non, on ne l'a jamais fait. On ne l'a pas encore fait, en fait. On est, un peu, on est un peu des bébés sur TikTok tout de suite. Hein, surtout moi. moins lui. <rire> mais, euh, mais oui, hein, le, le but, il est de faire une boucle sur, euh, avec tous les, les réseaux sociaux, de, de, jou de faire une sorte de jeu de ping-pong euh, d'essayer de s'approprier chaque réseau social de la meilleure façon possible, de la façon la plus pertinente possible, euh, bah, pour avoir, bah, par exemple, là cette belle salle remplie par, par vous et par d'autres personnes à d'autres moments. Euh, voilà. C'est ce que tu disais au début, ça sert plus à amplifier un message qu'à en faire un par un à l'unique pour arriver à vendre quelque chose. C'est ça. Après, euh, avec le moulin, on essaye aussi de montrer... Euh, peut-être une image un peu plus détendue, un peu plus, euh, comment dire, euh, les, les backstage de l'équipe, euh, euh, bah, on se lâche un peu plus. Par exemple, sur le dernier TikTok qu'on a fait, euh, je fais exploser la tête de Xavier, on ne se le serait peut-être pas permis sur euh, Facebook ou LinkedIn. Que ça si vous voulez voir, euh, allez-y, hein, c'est vraiment drôle. <rire> je voulais vous par rapport à, au fait que vous n'avez pas forcément de produits, euh, qu qu'est-ce qu que vous pensez d'utilisation de TikTok dans du B2B En communication, par exemple, je ne sais pas, en communication interne, qu'est-ce qu'il peut y avoir S'il y en a d'autres qui ont des idées, des suggestions, n'hésitez pas, ou même dans le chat. La, du B2B, que, à la, base, la chance qu'on si qu a dans services, que le B2B, c'est parce qu'en fait quand tu cherches en fait, un produit marché, tu vises en fait, à la fois, on va dire, c'est des acheteurs par exemple, en tant que tel tu vas à la fois chercher le marché acheteur, et en la fois tu vas euh, potentiellement chercher l'individu dont la fonction est acheteur. Ce qui veut dire qu'en en, en ayant une, un accès quantitatif, tu es, on dit, on, il y a des risques de succès, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri en fait, de tomber sur le gars qui finalement tout en étant un individu lambda, en fait, a en même temps, en fait, une affinité B2B euh, derrière, en fait, dans, dans son action. Donc après, elle est moins ciblée par rapport à... Tu vas sur LinkedIn, tu cherches, en fait, des gens qui ont des besoins spécifiques, et etc., et là, tu es très qualitatif, alors que là, on est vraiment dans une logique d'influence, mass market, mais dont, dont le B2B, en fait, sera la conséquence. Que hein, me semble-t-il. Peut-être qu'il y a une autre explication aussi, c'est que c'est des humains et ah, des humains Mmh. Mais mmh. c'est pas une entreprise qui parle d'entreprise donc euh, c'est une personne qui parle à des personnes donc euh, B2B ça reste des personnes mmh. donc il faut, faut l'orienter après le message personne, personne. c'est ça mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Merci Et donc là, on va vous poser la question, on va être sur un petit moment d'échange. Vous, TikTok, maintenant que vous avez toutes ces informations, comment vous le percevez Est-ce que vous comptez l'utiliser Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un réel impact pour votre communication, pour euh, bah, justement euh, mettre en avant un produit, augmenter sa, sa visibilité, sa notoriété Qu'est-ce que vous en pensez de TikTok Dans le chat aussi, allez-y hein, sur LinkedIn. Après, bon, mon point de vue par TikTok, c'est je suis passé par tellement de phases, il est bien TikTok, mais il faut faire vraiment attention, surtout en live. Les gens deviennent de plus en plus négatifs sur certains mots. Et il faut faire attention avec les réglementations TikTok. Euh, il faut... En live, en fait, ils ont tendance, les gens, à signaler très facilement les lives. Et surtout, TikTok a souvent des problèmes avec, la... avec les surveillances qui croient en fait, qu'on est, qu est mineur. Il y a beaucoup de personnes, je me suis fait avoir comme ça, mon compte a été bloqué parce que je croyais que j'avais 13 ans comme c'est la réglementation, et c'est long, les demandes, parce qu'il faut trouver le bon mail pour essayer de contacter TikTok. Et il y en a certains, ils sont obligés de recommencer leur compte à zéro, parce qu'ils l'ont perdu. Donc c'est bien TikTok, mais il faut faire attention avec les réglementations. Faut il bien, faut bien se rendre compte que bah, les gens, si ça ne leur plaît pas, soit ils vont laisser très vite un commentaire négatif, soit ils vont le signaler très vite. Et après, derrière, je crois qu'au bout de plusieurs signalements sur les lives, comme moi, j'ai un compte, je ne peux plus faire de live du tout, et je suis bloqué euh Longtemps. Et au niveau de ce signalement, il est vérifié quand même, ou il part juste si Je signaler que, par exemple, le signalement, euh, s'il y a quelqu'un qui le signale pour quelque chose de dangereux, pour pour, pour s'il y a une fumée, il prouve que TikTok a aussi quand s'il y a des gens qui fument dans les lives, TikTok va mettre un avertissement qu'il y a des choses de consommation et la vidéo est moins vue. Même principe quand il y a des actions dangereuses, la vidéo est souvent moins vue. Donc, euh, et quand la vidéo est signalée, on fait un on conteste que, le, la, que la vidéo a été a été bloqué, mais souvent TikTok soit il va le dire, c'est bon, on vous remet la fonctionnalité, soit il vous met une limite de temps, Donc, une, pendant une semaine, vous ne pouvez plus faire du live, plus faire de vidéos, ou vous ne pouvez plus interagir avec certaines choses. Il mm -hmm. faut faire attention vraiment, réglementation, ce que vous postez, bah, le monde est vaste, les gens peut-être qu'ils les aiment pas, ils vont signaler, ou soit TikTok va dire, pour vous, vous croyez que la vidéo est bien, mais pour eux TikTok, soit c'est un danger, soit ça peut être danger pour les gens qui vont le suivre, Soit tout simplement, il y a quelque chose qui ne suit pas les réglementations. Ils ont plus corsé les, les, les, les, les règlements depuis quelques temps. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres. Euh, par exemple, je sais pas, au niveau de ces réglementations, est-ce qu'il y a moyen de trouver un petit peu euh, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas bah, En vrai. fait, c'est un petit peu mal fait le système TikTok au niveau des réglementations, justement. Je vais rebondir sur euh, ce que vient de dire euh, Léa. Euh, c'est. Euh, ils en fait, punissent ceux qui ne. Ils punissent les mauvaises personnes. Par exemple, je m'explique, il y a quelqu'un qui a moins de 13 ans qui est sur TikTok et qui peut être victime de pédopornographie ou de choses comme ça. Eux, par contre, on ne va pas les signaler. Mais quelqu'un qui n'a rien fait sur son compte TikTok et qui publie un contenu qui est, comment dire, plutôt correct, eh ben, eux, par contre, on les pénalise juste parce qu'il y a le moindre peu de trucs qui peuvent leur paraître... Euh bah, pas normal en fait, et du coup, ben bah, ouais, ils punissent ceux qui, ne, ceux qui ne font entre guillemets rien, ou alors il y a un élément qui est qui peut, eux, pour, pour eux, leur semble pas correct, et d'autres euh, qui ont un réel danger sur TikTok, euh, okay. pas... d'accord. Bon, donc, ouais, faire attention à ce qu'on publie. Bon, après, euh... après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais TikTok euh, fait, fait très attention sur ça. Et donc comme ça a été dit, euh, rien que tout simplement bah, faire une vidéo dans votre voiture pendant que vous êtes en train de conduire, a, ça se fait. Il hein, y a des gens, ils ont leur téléphone qui est posé, ils sont en live, ils sont en train de conduire en même temps. Et ben pour ça, TikTok va vous mettre en effet la bannière. Euh, C'est une activité dangereuse. Et donc en effet, vous allez être moins diffusé. Euh, pareil, si vous êtes en train de boire une bière ou juste qu'il y a une bière qui est en fond, pareil, euh, on, va, euh, on va vous dire que euh, voilà, un, cette vidéo contient une consommation de produits dangereux. Euh, faire attention et votre vidéo sera moins mise en avant. Donc, ça, malheureusement, on peut rien y faire. Je pense que c'est à la fois bien et à la fois, euh, ça peut poser des contraintes. Voilà, c'est ça. Je vais te donner un exemple concret. Il euh, y a un vigneron qui a pris le TikTok en main il y a un an et demi, deux ans. Et justement, qui a, qui a réussi à utiliser TikTok de la, bonne, de la bonne manière. Comme contrairement à ce qui peut se passer sur Facebook, Instagram et autres. Il parle du vin, il parle de son métier. Mais à aucun moment il me montre une bouteille, un verre de vin. Mais par contre, comme tu disais tout à l'heure, il montre tout, les, tout ce qui se passe derrière, euh, ce qui se passe dans la vigne, comment, comment il utilise son tracteur, comment il, il explique en fait son métier, sans parler du produit final. Il montre, il montre tout le décor, sans parler du produit. Voilà. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. TikTok sert vraiment à augmenter sa visibilité et son image plus qu'à essayer de vendre un produit parce que bah par exemple dans ce cas là il n'aurait pas pu tout simplement vendre son produit en lui-même. Voilà. Oui, oui. de... se... Se sur le fait que euh, moi personnellement je me vois pas encore utiliser TikTok <rire> tout simplement parce que euh, le retour sur investissement en termes d'énergie pour que ça fonctionne me semble pas idéal par rapport à mon activité par exemple, hein, je veux dire c'est pas le cas de tout le monde mais euh, dans le sens où on a tellement de réseaux sociaux, on a tellement de canaux de communication maintenant que euh, c'est difficile d'être partout et je pense que c'est pas la bonne stratégie non plus et que euh, bah, TikTok ça peut être adapté mais il faut, il faut être sûr parce que comme on disait tout à l'heure sur le fait que bah, ça va, si ça marche bien ça touche plein de gens mais c'est pas forcément une cible qualifiée du coup, avant qu'on en arrive là, on aura mis beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Est-ce que des fois, ça ne vaut pas plus le coup d'utiliser cette énergie sur un, un autre canal de communication, mais où on est un petit peu plus sûr de toucher les bonnes personnes Effectivement, ça implique une étude du persona et, et tout ça, ça dépend. Euh... Je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup d'énergie finalement pour un ce investissement qui est faible aujourd'hui sur la cible que l'on dise là. Par contre, euh, une des questions que je me pose tu vois, par rapport à un certains secteurs, c'est de dire est-ce qu'il ne faut pas déjà créer des comptes, ne serait-ce que pour avoir les noms qui soit bloqués parce qu'en fait, euh, quand on voit la vitesse, quand tu regardes l'évolution de tous les réseaux sociaux, TikTok monte à une vitesse considérable et euh, rien ne dit. Euh, Instagram a annoncé il y a quelques semaines euh, qu'ils allaient aller vers la vidéo parce qu'effectivement, TikTok leur prenait trop de de marché euh, donc ils vont vers euh, exactement les mêmes fonctionnalités sur Insta que, que, que sur TikTok. Et tu te dis euh, peut-être que TikTok sera euh, le, le, le réseau numéro un, euh, peut-être dans, dans à peine un an ou, quoi, ou, ou deux ans et le fait d'avoir peut-être créé des comptes sur les marques par exemple qui te concernent dans B2B, je me dis peut-être que ça pourra être un, un outil utile euh, ne serait-ce que pour que quand on va faire la recherche sur euh, quoi, de ce qu a, machin, que n'importe quel endroit en fonction du produit, ça a déjà tu commences à mettre un peu de contenu même si euh, euh, on va limiter le temps aujourd'hui parce que c'est pas le bon moment mais peut-être que pour plus tard en fait ça permettra d'éviter de, de se retrouver avec des trucs qui soient... Euh, Pris par d'autres euh, pour d'autres usages. Moi, je le vois comme ça. C'est réservé la place. Quoi. Ouais. Et sans oublier que. Euh... On est un peu dans cette même logique-là. Bah, je, je, je sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, si tu crées quelque chose et qu'il ne se passe rien dedans. On ouais, a passé une formation sur les réseaux sociaux et on nous a dit que pour la marque il faut que tout le monde, que notre marque soit sur tous les réseaux même s'il se passe rien, c'est-à-dire pour réserver yeah. effectivement le bien. nom parce qu'après pour récupérer un nom de quelqu'un qui l'utilise pour rien, ben après c'est galère quoi donc Et il vaut mieux le avoir les le comptes surtout sur, tout, sur euh, tous les réseaux sur mettre tout. le lien vers le site internet par exemple ou euh, la page Facebook qui est plus active ou Instagram voilà cool mais renvoyer vers les comptes actifs et garder sa place pour, euh, admettons, un compte Twitter. Il y a, pour certaines marques, ça ne sert strictement à rien. Mais par contre, s'il y a un bad buzz, ça permet de pouvoir aussi euh, interagir et réagir très rapidement parce qu'on n'est pas à l'abri d'un buzz, buzz sur un réseau qu'on n'utilise pas. Et ça, ça permet de pouvoir prendre la parole rapidement et efficacement sur, sous un vrai nom. Il y a vraiment un élément d'énergie, c'est que quand vous créez une marque sur n'importe quel réseau social, vous commencez à mettre le nom qui va bien, le plus gros possible, le plus adapté. Et quand on, souvent, quand on, on gère pour une nouvelle marque, en fait, justement ces noms-là, on essaye d'avoir idéalement le même nom en fait, partout, parce que sinon, on est obligé d'expliquer que sur Twitter, c'est ça, que sur machin, c'est ça, oui. etc. Et ça va vite. Hein. on voit, là, on commence déjà à avoir plein de marques avec des numéros derrière, oui. euh, cosmétique 43, machin truc, etc., etc. Donc, plus vous allez vite, en fait, dans, dans la prise de, de, de la marque pour que vous ayez le même nom moins vous aurez d'énergie, y compris à dépenser, pour expliquer après euh, en marketing aux gens. On voit sur perglas euh, qui, tous les jours, communique qu'on euh, sait bien au point faire, parce oui. que sinon, vous allez ailleurs, chez nos concurrents, etc. Donc euh, bah, C'est un peu la même chose sur tous les autres sociaux. Plus c'est simple, bah, écoutez, plus c'est efficace. Oui. Merci pour toutes ces réactions qui montrent euh, votre enthousiasme pour, euh, et qui suscitent tous ces débats. <rire> Ça donne envie d'en faire un autre euh, une fois prochaine. Le temps passe, hein, désolé. <rire> Je suis un peu claque. <rire> on, on, on, on termine sur les... Sur... Euh, sur quoi <rire> Pardon. <rire> Merci. Allez, on termine sur nos sur nos prochains événements. On termine sur une ouverture. On, pour euh, les personnes qui se sont inscrites et qui sont là, on va pouvoir en discuter euh, autour de Madeleine et de Café. Pour les autres, ben, inscrivez-vous au prochain Café Outil. Donc, petite pause pour le mois d'août. On revient en septembre. Avec, on vous a mis les QR codes pour flasher, pour vous inscrire, hein, donc euh, pour un café outis sur le life hacking, donc toutes une pratique pour commencer la, rentr la rentrée euh, sur euh, de bonnes euh, bah, bonne pratiques justement, hein, de, de, de, bon, de bons usages qui vont vous permettre de gagner du temps et de l'énergie. Euh, on a dans pas très longtemps, c'est mardi, le French Tech Summit, Aix-les-Bains. Donc là, c'est un événement French Tech euh, qui réunit les pépites, les talents euh, du sillon alpin, euh, les entreprises, les startups, mais aussi les grands groupes. Donc il va être question justement de collaboration entre startups et grands groupes. Et il va y avoir pitch. Il va y avoir aussi. Euh, oui, bon, bah, donc il va y avoir un bus qui va amener, euh, amener jusqu'à Aix-les-Bains. Et, euh, et enfin, euh, mardi 9, le 11 octobre, donc euh, une sorte de grand frère du pitch presque parfait que certains connaissent, euh, connaissent déjà. Voilà. On vous rappelle, venez sur notre page TikTok, <rire> s'il passe des choses cool. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. On s'excuse encore une fois pour ce début de live qui a pris un peu de temps euh, pour ce début de Café Outils. Et on vous remercie. Merci.